Sachant qu'il y a la population euh, qui s'est, je veux dire, exprimée euh, grâce à, au euh, en fait, euh, collectif euh, citoyen de la plaine des Vosges à peu près 70% ou un peu plus de 70%. Donc la population, au fait, est contre. Nous, on a voté contre euh, le projet et en fait, euh, au début, c'était pas très clair. Donc après, il y a eu tous les chemins euh, ouverts au public euh, transformation, élargissement, etc. Enfin, je ne pas la peine de vous le faire. La leçon, et donc on sait, je vais dire, exprimer contre. Donc, euh, sur le projet que vous avez proposé sur euh, cinq zones, en fait, nous, on est contre qu'il y en est sur notre territoire, qu'il y en est sur euh, Vrovis, qu'il y en est sur le territoire de Velotte et Tatignotou, c'est exactement pareil, c'est, je vais dire, exactement pareil. Pourquoi là, il y a des gens qui habitent Villers, qui sont là, qui n'ont pas été contactés encore moins Parce que, il y a des gens qui habitent Villers, qui sont rez-de-chaussée, qui voient déjà les éoliennes avec les petits spots rouges qui sont à Domper, qui sont dans le secteur là-bas. Je vous dire, ils les voient déjà. Ça ne fait pas des racontables des histoires. Moi, j'ai été sur place et il y a des gens, ils regardent la telle heure. Ce n'est pas catastrophique. Ils voient des petits faisceaux. Donc il y a des gens de assez courts, ils voient des petits faisceaux. Quand on, quand on veut, je veux dire, implanter toute une centrale sur cinq zones là... Nous, on va être alors que ce soit sur le territoire de Belote, que ce soit sur le territoire de Vroville, de, de Je veux dire, on sera tous impactés.